Euh, donc ce que tu m'avais donné David le God's Green Crack j'ai l'impression que c'est ta plus belle cocotte de ton contenant de Bayou euh, je ne veux pas t'insulter je sais pas comment tu payé ton God's Green Crack j'espère que tu n'as pas payé plus cher que ton Bayou parce que D'après moi, c'est une super belle cocotte de Bayou que tu m'as envoyé. Mais je ne veux pas t'insulter. Puis le Girl Scout Cookies que tu m'as envoyé, je ne sais pas. Durban Poison, je ne serais pas capable de comparer ça. Euh, J'ai aucune main idée qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça sent. Si je vais voir le, le site de Leafly, euh, Durban Poison, hein, il nous explique que c'est sucré, fruité, euh, herbal, ça sent le sapin, le pain. On va voir ça, mais ils disent dans, dans, dans, le, dans la description, le texte, que c'est sucré. C'est un sativa, puis c'est avec le Durban Poison et le OG Kush qu'on obtient le Girl Scout Cookies. Je vous ça avec vous. Merci à David. Euh, on va regarder ça, le Durban Poison. Comme je vous dis, je ne peux pas vraiment me comparer. Mais là, ici, euh, les flits sucrés... On va regarder la cocotte. Il y a de la feuille. Il y a de la feuille. Vous savez que je suis très sévère. J'ai quand même vu beaucoup, beaucoup de cannabis. On veut la vérité. On veut l'or juste. On veut un sapin. Euh, le mois de décembre est commencé. Ça sent bon. Ça sent bon. Ok, je t'ai mis ça. Peut-être que ton Girl Scout Cookies, c'était du Girl Scout Cookies, mais peut-être que c'était une qualité inférieure. Peut-être que le producer, euh, le license producer, le LP, peut-être qu'il peut qu était moins bon. Peut-être qu'il était moins bon. Ton God's Green Crack, c'était carrément du Bayou, le gros. Euh, je sais pas si t'as essayé de me passer un Bayou, là... Euh, ton God's Green Crack, man... Écris-moi donc en privé, sur oui, weed d'indicament, Dis-moi-les donc si un Bayou que t'as essayé de me passer, là... Ah ouais, dis-moi-les, man... Dis-moi-les... Mais ton Durban euh, Poison, je pense que... Je pense que je vais le fumer avant de dire quelque chose d'autre... Smoking, papier blanc, ici c'est écrit bleu... Euh, J'ai commencé à l'entamer, à le commencer, ce papier-là... Puis je l'aime bien. Je l'aime bien. La cocotte, il y a de la feuille, là, mais. Euh... Il y a du tricot, mais c'est pas.. Euh... J'aime la ronde. J'aime la ronde. Ça, ça sent pas pire, Ça sent sucré avec. Euh... Je vais le fumer. Je vais le fumer. La cocotte elle est dense. Vraiment dense. C'est euh, un peu sec, c'est un peu de ma peau, ça fait longtemps que je l'ai. Ça n'a pas d'air d'être résineux, là. pas pour Saint-Saëns. -Saint. Pas résineux pas en tout, pas en tout. J'suis vraiment dense, vraiment compact. Merci David pour euh, tes échantillons. Merci à tout le monde là, euh, qui me donne des dons sur PayPal, sur Patreon. Ceux qui m'envoient des, des dons en cannabis, c'est très apprécié, ça m'aide beaucoup. En 2020, je ne pourrais jamais acheter autant de cannabis que j'en ai acheté ou dans 2019. C'est impossible, c'est impossible. Les moyens ne me le permettent pas. Donc, on va essayer d'imprivoiser. Hein, imp, imprivoiser. Ah, hey my God. Comment c'est? Imprivoiser, imprivoiser. My God, Improviser. On va essayer d'improviser en 2020 pour essayer de faire autant de capsules, autant de vidéos. Malgré que ce ne soit pas euh, toutes des vidéos de review, euh, je peux pas me le permettre. J'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent euh, en 2019 dans le cannabis à SQDC. Je pense que j'ai montré ma passion. De youtubeur. right. On va essayer ça, le Durban Poison. L'ingrédient secret pour fabriquer le Girl Scout Cookies avec le OG Kush. Le OG Kush est vraiment l'arôme que j'aime beaucoup, qui est à la base de tous mes cannabis préférés. Donc, si vous voulez me faire un cadeau, allez chercher quelque chose qui a du OG Kush dedans. Les dons en argent, très appréciés. Avec les dons en argent, je peux m'acheter des variétés, euh, que que j'ai pas encore essayé à la SQDC. Durban Poison. C'est un set ça ne va pas m'écraser. On prend des sucré, on prend des T'as pas d'air fort, hein? Super agréable. Il n'y a pas de cariophyllène là-dedans. Il n'y a pas de pinène. Ici, on me dit là, euh, la pinène. Pas de pinène là-dedans. Fruité, herbal. Euh, herbal, c'est les fleurs. Petit goût sucré, de ton Durban Poison. Brûle vite. Trop sec, comme je te dis. Il aurait euh, peut-être fallu que je mette un beau védo, un petit sachet d'humidité. Grail est rendu avec les sachets d'humidité. sens que Grail fait pareil comme Organigramme On sait qu'Organigramme, ils mettent des sachets dans le dans Trailblazer et aussi dans Edison. Et eh ben Grail font la même chose que leurs compétiteurs. Ça se fume très bien. Ça se fume très bien. Euh, je peux pas le comparer avec un autre Durban Poison. J'en ai jamais fumé d'autres. Mais, euh, petit goût sucré. Il n'y a pas de terreux, pas de pinane, pas de cariophyllène. Euh, très bon cannabis. Euh, je veux t'en remercier, David. Il va me rester une variété à essayer, David. C'est du MK Ultra. On sait qu'à la SQDC, il y a deux MK Ultra. Celui de Aurora. Et est-ce que c'est du bon qui fait l'autre. En tout cas, je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo et on se voit très bientôt. Merci. Ciao.